Surya est un processus puissant d'activation du Soleil en vous. Quand je dis activer le Soleil en vous, le Soleil est présent dans chaque aspect de tout ce que vous voyez sur cette planète. Fondamentalement, c'est l'énergie solaire qui fait marcher la vie sur cette planète. Donc quand on fait Surya Kriya, on veut générer cette énergie dans le système. Il y a un cousin, à Surya Kriya, qui est Surya Namaskar. Surya Namaskar est un type de pratique qui a évolué à partir de Surya Kriya. Surya Namaskar est en grande partie une façon de saluer le soleil, mais Surya Kriya a plus d'intentions spirituelles. Surya Kriya a des connotations plus puissantes qui lui sont attachées. Les différentes dimensions de Surya Kriya Physiquement, c'est un processus puissant. La façon dont ça entraîne votre mental, peu de choses lui sont comparables. Il y a des dimensions mystiques, il y a... C'est un moyen d'ajuster votre corps à l'activité céleste. Donc, c'est un moyen d'ajuster votre système, pas juste votre système physique, votre système énergétique, votre processus psychologique, à la géométrie céleste pour que vous soyez en phase avec l'existence. Les cycles du Soleil ont lieu en 12 ans et quart à 12 ans et demi. Le cycle de la Lune a lieu en 28 jours. Si vos cycles physiologiques sont synchronisés avec les cycles du Soleil, votre santé physique sera excellente, votre équilibre mental sera parfait, et votre vie se déroulera sans effort. Donc l'idée du yoga, c'est que votre corps devienne une possibilité, pas une barrière. Pour que cela se produise, tout dans votre organisme doit fonctionner avec le minimum de résistance, avec le minimum de friction. Donc l'idée du hatha yoga est de façonner le système, pas seulement le corps physique, de façonner le système tout entier de telle sorte que toutes ces frictions soient Supprimer ou atténuer de telle manière qu'au bout d'un certain temps, si vous êtes assis ici, il n'y a absolument aucune sensation de friction en vous. Vous ne devez vous occuper que de l'extérieur, rien d'autre. Ceci n'est plus un problème. Cet être, ce mécanisme n'est plus un problème. Seulement s'il devient comme ça, vous pouvez vous occuper de l'extérieur avec une facilité et une capacité phénoménale. Maintenant, en ce qui concerne Surya Kriya, Surya Kriya est un processus phénoménal dans ce sens pour amener de la fluidité au système. Cette fluidité dans le système, ou cette sensation d'être bien huilé en vous, ne viendra pas à moins que vous soyez en phase avec le plus grand système, qui est le système solaire. Le plus grand corps dont vous êtes est le système solaire, c'est pour ça que ça s'appelle Hatha Yoga. Surya Kriya comprend différents aspects qui enrichissent la vie, Développe la clarté mentale et la concentration, corrige les constitutions faibles, stimule la vigueur et la vitalité, équilibre les niveaux hormonaux dans le corps et prépare à des états de méditation plus profonds.